Euh, j'ai un tout petit peu changé mon, mon titre de communication. Euh, j'ai gardé euh, Décoloniser la pensée esthétique pour ne pas euh, euh, vous perturber euh, trop par rapport euh, aux éditions des, des programmes, mais j'ai sous-titré L'art comme agent de décolonialité du savoir, voilà, qui est un petit peu plus euh, précis. Alors, lorsque euh, Grégoire euh, Quelin s'attache à définir le concept de décolonialité, euh, à partir euh, de la pensée de Grupo Modernidad, colonialidade à la fin des années 90, début du, 2000 en Amérique du Sud, euh, dont on a cité plusieurs, euh, plusieurs auteurs euh, déjà ce matin. Euh, il le met en relation directe avec la colonialité, euh, je cite, « concept qui montre la persistance de la domination des formes de pensée moderne et coloniale dans le monde contemporain, et qui met en exergue ses influences dans tous les champs de la société. Euh, alors cette colonialité, selon l'auteur, renvoie à l'incorporation des formes de pensée issues du colonialisme et de la modernité, appuyées en particulier d'une part sur la construction de relations verticales du pouvoir entre conquérants et dits de race, entre guillemets, inférieures guillemets, évidemment, assorti d'une colonialité de l'être, invisibilisée, déshumanisée, et d'une colonialité du genre, et d'autre part, sur le contrôle du travail et de ses ressources. Alors, une dernière citation, toujours de Quelin, la décolonialité cherche donc à sortir de cette colonialité globale ou pour le dire autrement, à interroger et à modifier les éléments qui produisent l'imaginaire social, l'imaginaire collectif. Alors, bien sûr, hein, la colonialité n'est pas un produit de l'imaginaire, hein, son ancrage dans les corps, dans les vies, est réel, douloureux souvent, mais elle atteint les couches profondes de nos représentations psychiques collectives, comme le montre Judith Butler dans « La vie psychique du pouvoir » ce qui va nous intéresser aujourd'hui, enfin maintenant. Alors nous présentons que sur ce plan de l'imaginaire, l'art pourrait faire bouger les représentations et ébranler leur socle de rapport au monde, au concret, à la mise en place de discrimination, à la réitération d'inégalités, à l'exploitation aveugle des ressources, au nom de l'eurocentrisme, de la suprématie, entre guillemets, civilisationnelle, et au nom de ces entre guillemets savoir ». Il faudrait mettre des guillemets partout, tellement il y a des gros mots dans ce que je dis, y compris savoir, mais bon, on est bien obligé de, de parler avec ce que malheureusement nous utilisons déjà. Alors, parmi tous ces axes de colonialité, selon que là, il y en a une, donc, bien sûr, qui est la colonialité du savoir, et ce qui m'intéresse maintenant, qui poserait comme dite inférieure, toute connaissance non occidentale. Euh, l'esthétique n'est-elle pas prise également dans ce système de colonialité nous, nous avons posé un petit peu la question ce matin déjà avec, en évoquant Kant, hein, euh, qui est un des, une des pistes. Alors, il est vrai que euh, l'esthétique n'a eu de cesse de reposer la question et la définition de l'art aussi bien d'ailleurs que la sienne propre, comme nous le montrent de nombreux esthéticiens. Il semble que l'art, en ses œuvres, en ses pratiques, soit non seulement la forme la plus indiscipline des formes symboliques, comme le disait Cassirer, mais aussi la forme subversive de notre façon de représenter, concevoir, approcher le monde. La subversivité du savoir pouvoir être considérée, euh, par rapport à une emprise sur le monde, en particulier depuis la modernité. Je situe euh, effectivement, je ne suis pas la seule, hein, les deux, deux, grandes, deux grands moments dans cette façon subversive euh, d'envisager de, le ou les savoirs. Euh, plus précisément de l'art par rapport à l'esthétique. Ces deux moments, euh, euh, Jean-Marc Lachaud les évoque aussi dans que, « Que peut l'art ?», que, peut hein, que peut, entre parenthèses, « Malgré tout l'art », le titre de son ouvrage, c'est au moment de euh, la, la Première Guerre mondiale avec les mouvements d'ada, constructivisme euh, et refusurisme et puis au moment de l'art-performance des années 60-70. Je ne reviens pas sur l'historique, hein, je, je, je, je vous cite simplement que, euh, finalement, euh, en mettant en avant euh, le contexte de création, le processus de création, euh, l'art remonte en deçà de la représentation et affronte nos idéologies esthétiques et culturelles en les confrontant à leur propre scandale et en remettant en cause la pensée esthétique même. Voilà, je fais cette petite parenthèse qui était dans, dans mon résumé également. Alors, euh, notre hypothèse est qu'en échappant sans cesse à l'esthétique, l'art opère une décolonialité du savoir, une résistance à la colonialité instaurée à la modernité persistante encore aujourd'hui, notamment à partir de la grande mutation en art-performance, l'art serait, d'après moi, un agent de décolonialité du savoir. Alors, je voudrais répondre, euh, argumenter, étayer cette, cette hypothèse, cette proposition, en deux points. Premièrement, euh, lorsque l'art, euh, cherchant à désamorcer le système des savoirs et des représentations, finalement euh, pointe qu'il euh, y a un accueil impossible, un accueil impossible de l'autre, ça c'est mon premier point. Et deuxièmement, lorsque l'art nous permet de s'insérer dans la boucle d'assujettissement, subjectivation et de ses ambivalences telles que euh, l'a euh, dégagé Judith Butler, entre autres. Donc le premier point, c'est l'accueil de l'autre impossible que j'ai sous-titré, que j'appellerai aussi, je ne sais pas, j'ai pas encore décidé de mon titre encore, art et épistémicide, qui a été cité ce matin par Michela. Alors lorsqu'Yves Michaud dénonce l'échec d'une esthétique générale à rendre compte des créations de cultures non occidentales, convoquées dans des expositions comme le primitivisme dans l'art du XXe siècle en 84 ou les magiciens de la Terre en 89, il soulève la problématique de l'auto-aveuglement de notre effort de compréhension du monde, aussi ouvert soit-il. Selon l'auteur, selon Yves Michaud, le propos humaniste des magiciens de la Terre serait une feinte couvrant le regard hyper-empiriste éminemment postmoderne. Donc, notre regard, encore une fois, on a souligné ce matin avec Marie-Laure, effectivement, cette euh, perversion, finalement, euh, du, euh, de, de l'approche qui se voulait. Euh, justement des coloniales. Donc, ça veut dire que l'exposition ne restitue pas au final, euh, ne restitue, pardon, au final que nos propres critères de jugement esthétique et qu'elle met en scène et justifie l'intégration de ces mêmes critères au lieu même qu'il accueille. Donc, euh, c'est vraiment un euh, double, double mauvais effet. Alors, il y a plusieurs alertes à cette proposition. D'un côté, l'extension de déterminants théoriques, qui sont de plus en plus englobants, on se demande comment on pourra en sortir, du coup, hein, puisqu'on puisqu englobe l'autre, il euh, n'y a pas de problème, mais ben non, en fait, ce sont nos propres critères. Et d'un autre côté, l'impossibilité de comprendre d'autres cultures, autrement qu'en les transformant et en, en, en les restituant à notre propre format de pensée. Alors, <coughs> Norbert Hiller recourt également au terme d'aveuglement, dans son ouvrage « La réparation dans l'art », pour qualifier notre approche des autres cultures en se référant aux réflexions de Gaetano Speranza, euh, dans, euh, pour son euh, notamment son, son exposition Objets blessés Alors, je, je, je cite peut-être pas euh, tout le monde voulait que je cite je, développe, je, je résume euh, dans nos musées euh, des arts premiers, écrit-il nous exposons des objets intacts et nettoyés isolés qui ne peuvent, ne veulent en aucun cas représenter ni rappeler la réalité de notre culture etc. Donc on peut se demander comment faire autrement, d'accord Impossible en effet de voir autrement que par soi-même, que selon ses propres grilles de lecture, euh, qui sont aussi guidées par le lieu déterminant les objets, le lieu d'exposition reposant sur un contrat de communication avec le visiteur qui étaye ses attentes, qui module ses interprétations de ce qu'il est amené à y rencontrer, etc. Finalement, on n'en sort pas. C'est-à-dire que l'accueil de l'autre en tant que tel est déjà psychologiquement et philosophiquement impossible dans cette idée-là. Et ça va plus loin qu'une euh, simple soustraction que de, des, des éléments euh, prélevés à d'autres cultures, c'est-à-dire que soulevait Norbert Hiller, c'est-à-dire on leur enlève la part qui relève de l'utile, de l'usage, etc., pour les transposer en, en, en objet d'art, ça va plus loin que cela. Et euh, revenir à une attention de, des œuvres ne suffit pas du coup, puisqu'on est pris par nos propres déterminations euh, de jugement. Alors, une autre voie serait celle de l'attention à des pratiques autres sur un thème commun, mais auquel des cultures différentes donnent un sens différent, comme celui de la réparation relevé dans l'exposition « Objet blessé, la réparation en Afrique au Quai Branly 2007. » 2007. Donc on revient à ce qui était évoqué tout à l'heure. Euh, C'est donc en une véritable cécité à l'altérité, et cette cécité à l'altérité que soulève Speranza est aussi une cécité à, plus précisément, à une pensée de la vie de l'objet, par rapport à l'exposition Objet, Objet blessé. Euh, et d'autres traces, d'autres cultures ont été ici euh, convoquées en inaugurant une recherche du sens du mot réparation en différentes langues. C'est-à-dire en se disant, mais c'est quoi la réparation, pour nous, peut-être, mais dans différentes langues, c'est quoi aussi pour d'autres... Religion pour d'autres cultures, en s'intéressant à ce concept aussi dans l'art occidental. Et pour l'art occidental, qu'est-ce que c'est Et enfin, euh, troisièmement, quatrièmement, hein, en s'intéressant à l'ouverture à une certaine poétique de la réparation. Hein. Partant, Norbert Hiller Norbert questionne la réparation dans l'art. C'est-à-dire, après euh, Objet blessé, après Esperanza... Hilaire, lui-même, en tant que théoricien de l'art, va questionner à son tour cette notion en art contemporain. Donc, cette recherche viendrait contrer, en quelque sorte, en tout cas essayer de contrer l'épistémicide consécutif à l'impérialisme et au colonialisme qui correspondrait à l'axe de la colonialité du savoir. Donc, par la recherche. Euh... L'art accompagne cette recherche tout en réitérant ces procédés, en surenchérissant des procédés étranges, puisque Norbert Hiller cite à son tour, développe à son tour plusieurs fois dans son ouvrage, Kader Atia notamment, et Moabed Bourouissane, et puis beaucoup d'autres artistes, mais cela il les cite assez souvent. Deuxième point, deuxième axe, que j'ai titré Décolonialité, où la voix étranglée, mais j'en suis pas sûre, Peut-être plutôt art et ambivalence de l'assujettissement. Alors l'approche des rapports entre les forces en jeu lors de la colonisation ne peut faire abstraction du système de domination et d'oppression dont témoigne l'histoire. Même si on ne peut pas y résumer tout ce qui concerne le colonialisme et si la pensée coloniale n'est qu'une projection de l'ordre de la représentation de celui-ci, comme il a été aussi évoqué ce matin. Ainsi, la position de subalternité développée par Spivak, qui a été citée, comme impossibilité à faire valoir sa voix en tant que sujet d'énonciation, mais consistant au contraire à subir l'obligation de se conformer à la culture dominante imposée, hein, qui elle-même s'ignore en tant que telle, relèverait donc, vous voyez, d'une absence de position d'énonciation, toujours d'après Spivak, comme produit d'une violence épistémique. Épistémique, coloniale, d'une impossibilité de se dire face au sujet occidental qui, lui, se perçoit sans culture, comme une sorte de, de modèle hein, unique, anhistorique. Alors, Alyosha Imoff et Kantura Kiros, en revenant sur Spivak, posent la question du sujet dans leur ouvrage intitulé Qui parle Donc, est-ce que c'est une question d'énonciation Je pense pas, pas que. Hein, c Donc, Mais. Eux, ils reviennent, donc, euh, Imoff et Kiros, sur cette question de l'énonciation. Qui parle Réinvestis non pas seulement à titre individuel, mais au profit des structures, mais aussi des devenirs, des flux, etc. Ainsi que, je cite, la réémergence des sujets minoritaires proliférants qui se jouent au cœur des mouvements féministes et postcoloniaux, des subaltern studies, etc. En dépassant Spivak, les auteurs relèvent le paradoxe fondamental du sujet dégagé à travers la notion d'assujettissement à partir de Butler. L'assujettissement, comme le nomme Guillaume Leblanc, dans un autre article, suppose une porosité du sujet à l'égard du social et un marquage social qui se manifeste, d'après Guillaume Leblanc, par des affections spécifiques, sociales et psychiques. Alors Guillaume Leblanc distingue par cela, par ce versant intime des relations au pouvoir, il distingue Butler de Foucault ou Althusser. Il développe, Guillaume je cite l'ambivalence de toute subjectivité. Je vais le citer. « Les affections sociales sont ainsi à la fois désirées et subies, attestant d'une ambivalence profonde de la subjectivité qui désire s'attacher aux formes de pouvoir pour continuer à être et qui désire en même temps se retourner contre elle-même pour pouvoir être également sur le mode d'un rejet de l'attachement. » C'est ça le compliqué, c'est ça un petit peu l'impossibilité, le compliqué que nous avons. Le fait de réitérer finalement cette notion d'attachement comme étayage de l'assujettissement. Je passe sur cette... Donc ces considérations rendent problématique une perspective décoloniale qui viserait à défaire les rapports de domination établis selon un eurocentrisme en termes de race, de genre, puisque ceux-ci sont intériorisés et la subjectivation des individus La décolonialité consisterait à se défaire de la pensée coloniale ou de sa représentation telle qu'intériorisée à la fois par les dominants, entre guillemets, hein, parce qu'on pourrait discuter sur cette notion, et par les assujettis, appuyés sur un système de domination, de pouvoir et de savoir, alimenté par cette boucle assujettissement, subjectivation et ses ambivalences. Donc, ma proposition, c'est qu'en réincorporant de telles ambivalences dans le corps propre les, les artistes performeurs à partir des années 70 et jusqu'à aujourd'hui non seulement en ébranlent les représentations en remontant à l'action qui précède les mots les images, qui inaugure confirme performativement ce qui serait en deçà mais aussi en réinvestissant la boucle assujettissement-subjectivation ainsi dans Loving Care, Janine Anthony, 1993, vous vous souvenez, rampait à quatre pattes, enfin rampait au pied des visiteurs, donc se pencher, comme pour nettoyer le sol en ayant trempé sa chevelure dans de la teinture noire, euh, comme une serpillère, en, en quelque sorte, et en fait, tachant le sol plus qu'elle le nettoie, en fait, elle pousse le public vers la sortie. Donc l'acte de peintre, de peindre, pardon, même en se positionnant au plus bas, reprend le territoire au public et l'ambivalence du positionnement au jeu dans le vicaire est à la fois du côté de l'artiste. Parce qu'elle est en position de subalternité et en même temps elle prend le pouvoir, puisqu'elle prend le territoire, d'accord, mais aussi du côté du public, et c'est ça qui est intéressant, qui est dans une position de domination, il est là pour voir l'expo, pour voir la performance, il est debout, etc., il devient expulsé. Cette ambivalence travaille avec la durée de l'action sans présumer d'une résolution. Plus l'artiste se fait serpillère et plus le, plus le public est rejeté hors de l'espace peint, et sinon destituer le public de son rôle permet tout au moins de transformer l'identification de l'œuvre qui passe de la performance au début, c'est une performance, on se dit tous, d'ailleurs, c'est une performance, hein, dans un espace partagé avec l'artiste le public, au tableau où, les deux, espaces, oui, pardon, où deux espaces disjoints émergent, l'espace peint et puis les autres qui sont en dehors. Hein. Donc d'apparence, l'artiste performeuse assume la tâche d'opérer un processus de subalternité en le rejoignant dans sa corps même, en l'ayant déplacé sur une autre scène, celle de l'art, ça c'est d'apparence, ce sur quoi je pense qu'on est, on est d'accord, et en se réappropriant ainsi le comportement induit, décontextualisé, en se faisant sujet de l'action. En fait, elle fait plus que cela. Elle emporte l'ambivalence, elle lui donne l'occasion de prendre forme, de dénouer un peu plus la boucle de la colonialité du pouvoir. Elle y insère aussi une absurdité, une pensée étrange ou poétique, qui pourrait se formuler ainsi, nettoyer en salissant, peindre avec la tête ou danser un territoire. C'est des propositions étranges que je vous propose à partir de Janine Antoli. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai. J'ai cinq minutes. Alors, je vous évoque les autres, les autres... Et puis, je passe à ma conclusion. Je vous évoque les autres <rire> exemples que j'avais pris. J'avais pris... Euh, euh, Leak and, and laser toujours de Janine Anthony, parce qu'on avait, avait les deux bustes, le buste blanc euh, et le buste noir, le buste en chocolat et le buste en savon euh, avec, avec identité effacée, hein, léché et moussé, 1993-1994. J'avais pris l'artiste colombien Ivan Argote qui présentait des photos de sculptures publiques de colonisateurs vêtus d'habits traditionnels autochtones dans ses touristas, euh, 2012-2013, avec euh, une réflexion sur le retournement de l'habillement de la figure du dominant et euh, au renvoi d'un regard et de l'ambivalence de tout transfert culturel, compris dans notre imaginaire, c'est-à-dire aller un peu plus loin juste que le côté peut-être d'apparemment même un peu drôle, c'est jamais très drôle hein, d'ailleurs ces choses-là, mais euh, présenté. Euh, également, j'avais euh, pensé à euh, Zabat de mode Sulter, 1989, où l'artiste se met en scène, ainsi que des artistes femmes noires incarnant chacune une des neuf muses de la Grèce antique. Là aussi, on avait l'ambiguïté de ces figures euh, qui reposaient sur une prise de pouvoir ritualisée. Non seulement dans le titre, dans le fait de, de, de rentrer dans la peau de muse, donc de notre, de notre culture euh, grecque, euh, ancienne, etc., mais aussi la prise de pouvoir de l'artiste, la prise de pouvoir photographique de l'artiste qui m'enseigne tout ça et qui prend la photo. Et puis, euh, j'avais euh, pensé aussi à « El peso de la culpa » de Tania Bruguera en 1997, avec cette notion de décontextualisation des données du monde et de recontextualisation dans le monde de l'art, dont il faut tenir compte aussi, et qui renvoie à la question de l'exposition des collections ethnographiques, c'est-à-dire que l'artiste là pose une question que ses expositions ne posaient pas, finalement, c'est-à-dire l'incongruité d'une rencontre entre le savoir et l'extrait vécu d'un autre peuple. C'est-à-dire que pour retrouver et comprendre ces autres objets, il faudrait pouvoir réinsérer tout le contexte entier, et la vie et du peuple, ce qui n'est pas possible, évidemment, euh, donc c'est ce que peut-être euh, permettent d'insérer euh, par ces failles-là les artistes. Et je voulais dire pour terminer que les créations croisent ainsi des analyses critiques et des réflexions philosophiques qui tentent de décrypter notre propre approche du monde, nos modes de pensée et ces fermetures coloniales, Foucault, Derrida, Althusser, Butler, Wittig, Vergès, jusqu'au modernités Modernité et colonialité, ces recherches mettent en travail des savoirs théoriques qui élargissent notre compréhension des rapports de pouvoir, du système de subalternité, de l'assujettissement par des concepts et des modalités, des procès. L'esthétique doit ainsi s'atteler à saisir ensemble ces approches et les œuvres afin de dégager parmi elles ces pensées étranges ou figures inconcrues, appels habiles à mettre nos savoirs coloniaux en crise. Donc, en conclusion, c'est pas seulement euh, à qui donner la voix, c'est pas seulement pour moi qu'il y a un problème d'énonciation, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, puisqu'il y a aussi cette question, de, de, on parlait de dividuation ce matin, d'écart interne à soi. Euh, quand Baudrillard supposait trois positionnements vis-à-vis -vis des colonisés, la remise en cause de soi, l'assimilation de l'autre et sa destruction, je pense et j'espère, je pense que l'art la, peut permettre... La première position, la remise en cause de soi. Face à l'épistémicide colonial, la recherche est une solution pour réinvestir une curiosité envers l'autre, recherche intellectuelle, mais aussi recherche artistique. L'art étant sans doute au carrefour du domaine et de l'approche. Je ne suis pas 100% sûre avec ma dernière phrase, il faut que je la réfléchisse encore. Merci. Merci beaucoup.